le fond de ma pensée, bien entendu, nous sommes euh, qui sommes le secteur cinématographique, nous secteur les nous avons le statut de l'artiste. Nous avons pour injecter de l'argent pour accompagner de la maison de production jusqu'à l'acteur. Parce que justement, nous avons de l'artiste, parce que nous avons de Du tout, du tout. C'est des propos que dans contexte. Mais, c'est bien entendu, moi, le statut de, de, de, de l'acteur. Okay. Mmh. Donc, pour nous primordial. est l'instrumentalisation qui a été faite de ces propos Mais beaucoup de avez contexte le contexte, dama dajé ak ko c'est le président d'un du conseil du conseil d'administration euh, d'une école bu nek fi ci Kermassar munéma la vidéo a été projetée devant dans un amphithéâtre devant les élèves barina keur yo xamanténi projeté nañ ko fa xalé yi sétane ko soko guéné ci contexte sam ga daggo ko c'est ça aussi notre époque Moi, Niti, yi mën nañu jël tay propos wala dara guéné ko ci contexte sam kiko xol la mais évidemment que ñinga xamanteni choquer na mais dama dama len mais c'était pas ça le fond de ma pensée le fond de ma pensée mo don défar ak yité bo xamanteni amna ko ci jang ak bo